Bon, euh, je m'appelle Sonny, euh, j'ai 10 ans et euh, ma ville, c'est Vitry-sur-Seine. Alors, Sonny, tu es membre depuis le début du cercle, depuis le 1er avril 2020. Donc, parle-nous du Sony. Est-ce que tu te souviens d'avant bah, J'étais moins performant. Moins, point fort, point faible, tiens. <rire> Bonsoir. Techniquement, étais pas mal, mais c'est surtout dans la tête. Ouais, ouais. Seulement, le tu te le trouves. Que... On travaillait pas assez pour réussir quelque chose de bien. Ok. Donc ça, ça, ça je en pense... fait, vous, vous vous en êtes aperçu pendant le camp, ou après, ou au début du cercle, comme bah, en... bah, Au début du cercle, je pense euh, vraiment surtout. Surtout euh, au début du cercle, parce qu'on a parlé un petit peu bah, surtout de mindset, de mentalité et tout. Et euh, voilà, on nous a remis un petit peu dans le chemin où si on veut réussir des grandes choses, il fallait travailler, ce pas gratuit. Mm -hmm. Donc, euh, on pensait plus en fait avant, euh, un petit talent, ça va suffire, euh, je comprends pas pourquoi il réussit pas. On ne peut ouais. pas arriver à tout ça déjà sans être prêt. Ça, voilà, ça aussi, c'est vous qui nous l'avez appris. Il faut travailler, il faut réfléchir. Et voilà, son objectif, déjà, c'était de se mettre en forme, mmh. d'avoir plus d'entraînement aussi grâce à vous. Nous, on voyait le basket, il y va, il avait le mardi, euh, samedi le match. Donc voilà, maintenant, on voit plus loin aussi grâce, à, grâce au cercle. C'est vrai On de passez... faire des entraînements avant le match. Voilà, et puis tu, tu bosses euh, mmh. à côté du club, plus tu bosses, voilà, ça l'a poussé dans ses retranchements. Là, maintenant, moi, je trouve qu'il, pour 10 ans, il bosse comme, euh, comme un adulte, comme un pro dans sa tête, il est bien. Mais ils en ont discuté, il ne fait pas ça pour rien. Il ne faut pas qu'il fasse ça pour rien. Oui, est... bien sûr. Tu viens solide, tu viens mentalement, tu es plus confiant, mais tu, tu dois te servir de tout ce que tu as appris. Mais toi aussi, tu dois montrer que tu t'entraînes dur pour, pour ça. Mmh. Euh, ça, il l'a compris, et puis voilà, il est bien, et puis il ne rechigne pas, il aime ça. Mais vous nous avez quand même ouvert les yeux sur tout ça, parce que sinon, en fait, nous, on, il changent de mentalité maintenant. Il voit ce qui est dur, ce qu'il peut supporter et il sait qu'il peut se dépasser. Donc maintenant, ce n'est pas gratuit. Ce n'est pas gratuit d'être le meilleur. De toute façon, il le sait. Voilà, on veut qu'il qu qu se montre. Ce qui sera très intéressant à la rentrée, c'est qu'on va pouvoir analyser les matchs de chaque joueur pendant l'année on va analyser ça si tu fais les détections on va analyser ça euh, bon on a eh hey, on a 10 ans de boulot Sony sur <rire> la planche <rire> c'est ça non mais bah, après c'est ça qui est plaisant aussi hein. lui il prend goût à ça voilà hein. ouais. Nous, on a cru en vous aussi parce que voilà ouais, justement on a un peu euh, les mêmes idées parce qu'il euh, y en a un peu marre. Bah, euh, même pour les Américains, on voit dans beaucoup de clubs, je ne veux pas citer de noms, mais, mais, euh, ah mais on ne fait pas ça entre la jambe, euh, on n'est pas en Amérique ici. Ce n'est ouais. pas une question de dire, c'est une question de se rendre compte. Mais on a tous eu, euh, si on aime le basket, je suis désolé, on aime le NBA. Même les coachs, je parle beaucoup avec des coachs. Euh, ah bah non, le NBA, moi je ne regarde pas ça, C'est pas du basket. C'est fou. Donc voilà, je, je suis désolé, mais moi, ça me, ça me tue, moi, quand j'entends ça. Vous seriez à Nice, à Bordeaux, vous seriez confronté à la même chose. Euh, vous, en fait, vous avez enseigné des choses que, que en plus, vous prouvez ce que vous avancez. C'est ça, par rapport aux appuis, tout ça et tout, les vidéos que vous avez faites, vous avez prouvé <rire> des choses, vous avez recherché. Mais là, en fait, euh, même sur les appuis, on va faire des blocages ici, alors que euh, on va prouver. Mais on va dire oui, mais on n'est pas en NBA, quoi. <rire> voilà. Donc, euh... Et oui, mais si tu veux, le, cette phrase, elle est catastrophique mentalement, parce que quand on dit euh, quand on dit ça aux jeunes, en gros, on leur dit, arrête de rêver, tu n'as aucune chance. Bah, c'est ça. C'est euh, plus. On, ce genre de phrase-là a une. Euh, a une incidence sur le mental des jeunes qui est catastrophique. Si toi aussi, tu veux performer grâce aux méthodes du cerclebasket.fr, eh bien écoute, tu n'as plus qu'à postuler, nous cherchons 50 joueurs dans toute la francophonie. À bientôt sur le cercle.